Il a juste ce de Il a juste une type de Il y a niveau de violence très important, très élevé, là aujourd'hui, très très élevé. Dans certaines villes, à Paris, à Lyon, à Nantes, à Angers, il y a eu des événements graves. Il n'est absolument pas normal en République, que des policiers, que des gendarmes, que des sapeurs-pompiers se fassent prendre à partie, se fassent jeter des cocktails moto ou, ou des pavés. Et oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte, dans une société qui se radicalise, et notamment du fait de l'ultra-gauche. Et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. C'est le cas des drones, et je m'en félicite. C'est la première journée où on a évité des drames grâce à ces drones, et qu'il y aura évidemment des sanctions judiciaires extrêmement fortes. Allez, avant coup allez, œuvre